Le rêve de tout basketteur, c'est d'aller aux USA. Et voici la réalité dans 95% des cas lorsque tu arriveras sur place. Quentin partage la maison avec une dizaine d'autres basketteurs américains et canadiens. Et si l'ambiance semble amicale, la communication n'est pas facile pour autant. Parfois, je ne comprends vraiment pas ce qu'il dit. Il a encore du boulot à faire, vraiment beaucoup de boulot. Il choix, oui. Ouais, c'est dur l'anglais. J'ai vraiment du mal à comprendre à parler. Ouais, c'est dur l'anglais. J'ai vraiment du mal à comprendre à parler. Mais bon, j'essaie de parler de temps en temps. Cette vidéo que tu viens de voir, c'était ma vie de coach en prep school lorsque j'étais dans l'Indiana en 2015, et filmée par une TV française. Chaque année, je prépare des dizaines de joueurs à devenir de meilleurs basketteurs avant de partir au Canada ou aux USA. Je les aide aussi à devenir meilleurs en anglais, et voici une des solutions que je te propose. Yes. You see where that arm that opposite arm? Yes. This is called sealing his defender. So what he did, he did a left to right crossover, right? Then he sealed his defender, and like you said, drove to the basket for a dunk. Did you guys ever see that before? It's paused yeah. like that? Yeah. Okay, cool, cool, cool. Let's look at this action, the blue team, right? So team the red. Try to describe the action that's going to be happening right now. It froze. How did you call it? The video, it, the video it froze. Yes, you didn't see you didn't see the action in it? Mm -hmm. Let me play it again. Okay, so how would you describe that action? So Jason yes, Tayden dribble to the right, then mm -hmm. threw an, an alley-oop pass to Zion Wilmington. That's pretty good, that's pretty good, that's pretty good definition. Now let me teach you guys a little bit more about the game. Un grand merci au papa de ces deux jeunes basketteurs de m'avoir envoyé spontanément cette vidéo. Chaque semaine, il se perfectionne avec un coach universitaire anglophone du Cercle Basket. Leur niveau est excellent aujourd'hui et ils peuvent même parler de technique avec le coach avant même d'être sur place. Le coach que tu entends est un enseignant universitaire diplômé et un coach de basket réputé. Il leur enseigne le basket et l'anglais en même temps, ce qui décuple encore plus vite leur progrès. Mes solutions sont une première dans la francophonie, c'est juste exceptionnel et c'est une exclusivité du cercle basket. Je suis coach David Bonnel, le trainer pro je mets tout en place pour que tu te développes chaque jour. Rejoins-nous dans la performance.